Comment jouer un Paladin raid optimalement sur Shadowlands C'est un truc qu'on m'a énormément, énormément, énormément demandé. Pal Red, Pal Red, Pal à gauche à droite. Aujourd'hui, on est avec Paouf, qui est un joueur de Pal depuis un bon petit moment et qui l'a bien masterisé au taquet sur Shadowlands. Il a fait tous les 15 plus en clé, il fait du raid mythique avec son Paladin. Il est ultra expérimenté dessus et il vient nous partager ses conseils, ses astuces. On va parler de tout ce que tu dois savoir pour taper et envoyer du lourd en Paladin raid Bienvenue à toi, Paouf Hello. Alors, pas ouf, déjà, une question qui a commencé à fâcher un peu parce que pour le coup, tu... voilà, ça, ça, la, les réponses seraient un peu moins sexy que euh, celles qu'on a pu avoir pour les démos ou les drones. La place dans la méta actuellement du paladin est en raid déjà. En raid bah, en raid pur mid tiers pur milieu. On est vraiment euh, genre euh, je pense qu'on excelle pas du tout mais qu'on est loin d'être mauvais. Ouais. Donc euh, ça. Ça se débrouille, mais c'est sûr que bon, euh, ça vaut pas, euh, ça vaut pas affli ou précis euh, ou équipe que, que tu as pu avoir. Euh... Et à ton avis, pourquoi est-ce que c'est le milieu de tableau Est-ce qu'il sur l'ensemble le, du raid, par exemple, si tu devais citer le fight ou pour toi le paladin raid, il est le mieux. Le quel, quel boss est le mieux en paladin raid pour toi Hmm, enfin, le ou direct. du moins sur, le, ouais, sur lequel tu penses que le palerette apporte plus euh, genre est-ce que c'est parce qu'il a un bon multi cible est-ce que c'est parce que son mode cible est correct, ou au final euh, bah, ni l'un ni l'autre il est ni mauvais, ni bon euh, ni dans l'un ni dans l'autre bah je dirais qu'en vrai il n'y a aucun fight où il brille énormément c'est à dire que vraiment euh, de là à briller plus qu'une autre classe euh, peut-être fange point puisque c'est des bursts courts et si on prend les bons ouais, etc ça ouais, peut se ouais. faire et euh, encore une fois, ça faut, faut bien le gérer, mais ça peut, ça peut vraiment bien se goupiller. Mais sinon, je dirais qu'il est plus. Euh... Il, est, il est au mieux tout le temps en fait. Il y a juste des moments où il va être un peu mieux sur certains boss grâce à son immune. Euh... Ouais. Mais sinon, en termes de dégâts purs, bah, on fera jamais vraiment mieux que, que les classes top. Quoi. Elles, sont, elles seront toujours devant malgré tout sur tous les boss. Euh... On brille pas quoi, mais euh, on s'en sort. <rire> mais ça on sent ça. Ouais c'est ça. Et côté mythique plus quoi Ah bah mythique plus, euh, mythique plus j'ai tendance à dire justement euh, maintenant que je trouve ça assez fort. Euh, ouais, euh, c'est pas euh, top méta, mais c'est vraiment ok puisqu'on a récupéré la sacrée, qui a quand même ouais, notamment est être pas mal. Ouais. Euh, et on a des gros dégâts à haut euh, sur des gros packs, on peut monter à 20-25k dps quand même, ce qui est pas négligeable sur 30 qui... secondes. Ouais. Carrément, ouais. Et... Euh, et du coup, ouais, on peut, euh, on peut facilement s'en sortir euh, avec une compo adaptée, évidemment, parce qu'on fera pas tout. Mais euh, le Ret a sa place, je pense, en MM+, et c'est vraiment ok. Vraiment ah, cool. let's go, c'est bien. Ouais. J'avais peur que tu sois un peu plus dur avec le Palret en musique plus mais c'est bien, ça. ça bah, c'est pas, c'est pas top méta mais il faut le dire ce qui est, c'est vraiment, vraiment ok. Hein. C'est vraiment ouais. très, très ok, plus qu'ok. Ok, ok, ok, ok. okay. Et du coup, on va, on va parler, commencer à rentrer un petit peu dans l'optimisation. En termes de légendaire, qu'est-ce que ça donne déjà pour du mono-cible, en termes de légendaire-mono-cible Alors, légendaire-mono-cible, alors la légendaire dépend aussi un peu de ta, de ta congrégation, ce que j'ai vu, hein, euh, mais euh, la plus utilisée de toute façon en mono-cible, euh, c'est euh, le parangou. C'est le parangon qui sont mis sur les bottes Ou la ceinture si je ne me trompe pas Moi je les ai sur les bottes euh, Du coup c'est cette légendaire qui euh, Fait 30% de dégâts supplémentaires sur le marteau Et qui augmente la durée du marteau de, fin, du courroux Vengeur de 1 seconde Donc c'est euh, très fort enfin, Ouais ça augmente ton burst etc Et voilà. effectivement comme tu viens de le dire il y a une exception C'est si tu es Kyrian Si tu es Kyrian Généralement ce qui se fait c'est de prendre le conduit Kyrian qui permet d'avoir trois jugements qui peuvent partir à la fois sur la cible principale et du coup tu prends la légendaire sur le, le jugement. jugement du magistrat que j'ai juste là. Donc ouais, jugement à 75% de chance de réduire de 1 le coût de votre prochaine technique de puissance sacrée. Ouais. Ce qui est kiqué. évidemment on va pas se mentir. Mais toi vu que t'es un paladin exceptionnel t'es un paladin ventir. Ouais, c'est ça, moi je suis Ventir, on pas la facilité, ça va pas non, non mais euh, ouais, la, le Ventir, du coup, euh, Ventir qui en vrai bah, se défend aussi bien que, que le Kyrian, hein, mais euh, bah, c'était un choix à faire. Hein. Si tu regardes un peu les logs ou les trucs comme ça, c'est vraiment 50-50 entre Kyrian et Ventir. Il y, y a pas vraiment de dominance. Après, c'est vrai, vrai que non, si on je faire du non. PvP, euh, si tu veux faire du PvP en plus. Et euh, bah on va pas se mentir Quand même, ventir c'est pas foufou en pvp Parce que bon, mmh. poser une sono sol ça va 2 minutes Ouais tu peux défier quelqu'un quoi voilà Bah ça marche ça, C'est déjà ça, mais il faut l'avoir quoi <rire> Voilà c'est Sinon ouais c'est ça pour le mode de cible Ok, pas trop et choses. Et en multi tu pars sur celui sur la tempête divine Bah Ouais alors multi, en fait ça dépend, parce que il y a... y a multi et multi. Quand on parle de multi, par exemple, euh, on va prendre le cas de Altimor en raid, ouais. on a que deux cibles de temps ouais. en temps. Bien sûr. Et bah ben, moi je trouve pas, et, euh, comme beaucoup je pense, la tempête euh, a augmenté si forte que ça. Ouais. Je que suis direct, ouais. Augment... Mmh. ouais augmenter ton ta durée de burst est probablement plus intéressante. Carrément. Euh, Bien sûr. Sur deux cibles. Mais dès que ouais. tu passes à trois, quatre cibles, bah mmh. pour moi pas de. <rire> Là, tu n'y es pas, tu t'empêtes divine. Hein. Ah, Là, c'est parti. Hein. Et en... Encore, je pense que quand tu joues Kyrian, il y a encore moyen que ton jugement du magistrat sur 4-5 cibles ou quoi. Euh, des fois, ça, enfin je pense pas. Hein, je pense pas, euh... mais j'ai pas fait C'est pas mauvais envers, en donc, tout cas. Mais... C'est pas mauvais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est que ça se fait. Et tempête, euh... moi, moi de la tempête, je pense que ça se prend à partir de 3-4 cibles. On peut le prendre à deux cibles, ça sert à rien. Je pense que le parangon reste devant. Et, euh... Et voilà. Ok, bah c'est super clair. Et du coup, on a déjà un petit peu rentré dans le sujet des congrégations. En, Du coup, ça donne quoi En gros, en raid, tu peux jouer soit ventir soit Kyrian, c'est ça Ouais, ouais, en raid, ouais. Tu bon, cherches on, de l'optier, on je, est d'accord. Je... Hein. Et en mythique plus en mythique plus c'est pareil, soit l'un seul c'est pas gravissime Et je dirais que le kyrian est préférable parce que bon, le... c'est pas que la zone ventire, bah il faut rester dedans Et pour kite quand tu montes à haute clé ou quoi, c'est l'enfer mmh, mmh. Mais en peu en... Après ouais. ça apporte beaucoup de healing, donc ça soutient le heal sur des moments euh, de gros pack, Ça fait énormément de dégâts Mais c'est un cd de 4 minutes Si jamais le tank doit kite et sort de ta zone il sert à rien euh, tu, peux, tu peux pool énormément, du coup, parce qu'elle est immense. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, j'ai tendance à dire que moi, si je devais refaire le choix entre Ventir et Kyrian sur, au final, je pense que je partirais sur Kyrian. Moi aussi, hein, je serais un Kyrian tous les jours. Rien que pour le côté euh, le, le Kyrian est, est plus polyvalent au final, dans quasiment ouais. toutes les situations du jeu, et t'as pas ce côté de zone, et la zone c'est forcément... Euh, Situationnel, ah, tu vois, hein. c'est un peu bouger, toxique, quoi. ouais, c'est ça, le tank ouais. va devoir bouger, machin... Euh, et c'est un énorme cooldown, alors que ton Kyrian, tu vas pouvoir l'utiliser beaucoup plus. Bah pareil, de façon plus polyvalente, tu vois ce que je veux dire Ouais, plus naturellement, parce que la ouais. zone de 4 minutes, faut la prévoir, faut avoir tes CD, ouais. faut aussi. Ça, euh, ouais. Faut que tu aies un cast. Par exemple, moi je prends le cas du PvP, pour poser ta zone ventière, faut y aller, hein, parce qu'on va, va pas non plus te laisser. <rire> euh, <rire> oui, le PVP Après, en RBG, c'est cool, parce que quand on est beaucoup, par exemple, 10 contre 10, bah, ça heal tous tes potes et ça fait mm -hmm. des dégâts sur tout le monde. Donc euh, après. Euh, comme elle disparaît tes potes ils la voient pas donc en fait ce qui est compliqué c'est ça c'est qu'ils peuvent pas rester dedans donc euh, ouais. pareil non ouais si par, je par faire contre, le y choix y a... euh, je pense il ouais. y, y a quand même un avantage c'est que Venture c'est joué par très peu de sp et souvent par des spets peu présentes c'est joué en gros par Chamelio par DC et euh, un troisième truc dont je me souviens plus War du nom là tout de suite par War, Arm, je crois. War Arm. Certains War, War Arm. Arm. Ouais même pas tous hein, Parce qu'il y en a qui jouent Kyrian aussi Mais oui bah c'est ou... ça Ouais bah oui pour le PVP Ouais mais ouais. Bon, alors, Non mais peut... même en, en mythique hein, euh, Plus C'est pas Ah ouais okay, Bah ça génère de la rage Fait des dégâts de zone euh... T'as le même défait Ouais c'est pas forcément mauvais Ouais ah, moi, euh... Mais ouais parce qu'en War c'est Tu cherches de la génération de rage Et compagnie Et ça fait vraiment des gros dégâts de zone hein. Ça fait genre 60k quand tu le poses hein. Ouais d'accord ouais. Enfin bon voilà Il y, y a beaucoup plus de Kyrian Parce que tous les tanks sont Kyrian, Et du coup dans un groupe de clés Le fait d'avoir un 20 tir. Bah ben, c'est super important, Midor, hein. ça peut faire complètement la différence sur certains ouais. donjons quoi. Ouais je prends par exemple euh, Expiation, avoir plein de gargouilles, bon c'est vraiment fort Après ouais, pas de chance, bon. dans le mien il y a 3 20 tiers, bon <rire> <rire> Donc tu vois Kyrian, pourquoi pas Mais euh, ouais, non. ouais Alors, En vrai, vrai c'est bien plus polyvalent, bien mieux, tu te prends moins la tête C'est euh, Franchement Kyrian je pense ce serait le mieux, honnêtement le plus opti pour tout Carrément d'accord avec toi. Après, euh, entre nous, de hein, toute façon, au pire, quand tu veux, tu rechanges le renom, à ce vite, hein. yep, ça se remonte vite. c'est ça. De toute façon, je changerai ce... probablement quand je serai à la fin du ventir, parce que c'est pas si grave que ça d'être ventir. Non, non Au contraire, hein. c'est vraiment, vraiment ok. J'ai l'impression mm. de la descendre le truc, mais c'est bien. Hein. Mais je pense que mieux. Mais je pense que voilà, c'est vraiment de l'opti refaire tous les renoms euh, là tout de suite. Ça me prend <rire> <pas> un peu. <rire> Et mais moi, ça Et ça du coup, euh, on verra plus tard à la fin quand il y aura plus rien à faire. Mais yes, ouais. ça marche. Et du coup, on peut parler un petit peu des conduits Si tu vas en haut à droite, là, et ouais. voir euh, les conduits intermédiaires tu mets... Ah euh... oh, bah tu peux même tu ah, bah, te ouais, déplacer, t'es à peu. côté. Oh là, quel prince. Ah, bah, je, je me suis mis là, écoute, euh, je me fais plaisir. <rire> mais sûr <sinon>, je, peux... <rire> bah, je vais y aller, parce que je me souviens plus où c'est exactement. Si, c'était... Euh, bah, c'est euh... ouais, quand, quand tu cliques là, sur tes autres de toute façon. Yes, parfait. Alors, déjà, les conduits de puissance. Quels conduits de puissance tu recommandes de mettre puissance je suis... En fait en puissance je suis pas encore totalement décidé sur tout mais il euh, y en a déjà qui se dessinent en en et en mono cible En mono cible il y a le, la justification du templier euh, Donc comme tu peux voir qui euh, fait que 42% tu as 42% de chance que ton verdict du templier frappe à nouveau infligeant 30% des dégâts ouais. Ce qui est fort en Ce mono -cible, qui est fort aussi ouais. pur, je parle en raid par exemple hmm. euh, sur du destructeur euh, affamé sur euh, même hurlel tout ça bon. bien sûr. purement mono voilà purement mono sludge list tout, ce, voilà, tout ça ouais. où tu peux euh, tu peux t'en servir et, euh, et vraiment vraiment euh, que ce soit très fort en... ensuite en mono cible il a aussi le commandement vertueux mais ça j'ai un peu du mal à le placer parce que à la base c'était vendu comme le même par beaucoup comme le meilleur Conduit en AO et monosim, mais hmm. moi d'après mes sims et d'après tout ce que je vois, je le trouve pas transcendant en fait. C'est peut-être encore une fois une histoire de Kyrian, vu que c'est sur le jugement. Euh... Pe peut-être justement, c mais je pense pourtant je pense même pas puisque en fait c'est ton jugement qui le déclenche. Mais je euh... mais... Ah, mais peux le déclencher deux fois, tu vois ce que j'ai Enfin, ah, ah bien vu peut-être, peut-être que ça se stack Peut-être que ça se stack Mais en tout cas moi je suis pas convaincu Par ce truc Je, je pense qu'aussi peut-être que c'est mieux si on a plus de stats Et qu'on tape mmh. peut-être plus fort Parce que ça part en pourcentage de dégâts Ça supplémentaires sur ce que t'as mmh, fait mmh. Donc peut-être que plus tu tapes, plus c'est exponentiel Donc plus voilà, ça se passe ouais. Enfin plus c'est fort Mais pas convaincu à 100% Peut-être en Kyrian à tester si euh... Si vous êtes Kyrian <rire> à tout moment yeah, euh, ça et va. Giletant, euh... Expurgation euh, qui se sort très bien en mono et en multi du coup euh, quand c'est un fight euh, un peu euh, entre les deux bah mm -hmm. exploration fait vraiment vraiment bien le taf et, euh, et c'est euh, même euh, je pense à prendre quand c'est entre les deux et sinon en multi plus sillage de la vérité qui, euh, qui est pris et voilà ça marche bah c'est simple, c'est logique en plus. Parfait. Et il euh, t'as des petits préférés en termes de conduite d'intermédiaire ou de, de tankiness, d'endurance De finesse je veux dire, ouais. finesse et endurance, ouais. Carrément, en endurance pour moi c'est le mot, pro, mot protecteur. Euh, du coup qui fait un bouclier à 22,5% <rire> des soins. Ouais c'est boosted, hein. ouais ok. Boosted. <rire> voilà, voilà, j'ai un mot de <rire> <rire> Là pour se <te> dire. <rire> Qui, qui match très très très bien avec euh, le avec, talent euh, sur l'avant la, dernière ligne C'est ça <rire> qui euh, fait de plus en plus de, de soins de ton mode de gloire quand t'as pas beaucoup d'HP Donc si tu te mets un 30k boum tu te rajoutes un K, un shield à 6k7 ou un truc du genre mmh, Ouais bah bon. ça paraît logique hein. Ouais voilà on est là quand même pour s'amuser un maximum <rire> Donc euh, pourquoi se priver euh, ah oui. euh... Donc celui-là, celui je, je le prends tout le temps. Il n'y a ouais. vraiment aucun autre cas où je prends autre chose. Ça marche... Puisque... Ouais, ouais, bon, ce qui se comprend. Hein. Et en finesse, en fait. du coup Et en finesse, en finesse, bah là, un peu de choix, mais euh, je dirais quand même euh, euh, la bénédiction résonante. Euh... Après, ça, c'est... Les finesses, c'est pas c'est incroyable. Tu peux choisir plusieurs. Le enfin euh, La durée de Palefroid divin est augmentée. Euh... <rire> ça, c'est vraiment comme tu le sens. Il n'y pas... a rien de... Plus fort que d'autres, voilà, je ouais, bien. ça marche. Bon, C'est vrai que celui sur la sacré quand même pas mal, hein. ouais. ouais. Voilà, je préfère, mais mmh, je comprends. Et du coup, en termes d'itémisation, de... alors l'itémisation, les stats, tout ça, tu veux dire, ouais, déjà, que, quelles stats tu vas viser à aller chercher dans l'idée générale en palerette déjà pour du PVE Pas bah, toutes en vrai, ce qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant, en vrai, parce que tu as besoin de toutes les stats. Euh, jusqu'à un certain point, par exemple moi là j'ai 30% de maîtrise si je peux en sacrifier un peu pour du crit, ça, ça va me mettre à l'aise mais euh, t'as besoin de toutes les stats donc c'est pour ça où chaque semaine ou quoi dans le coffre, enfin pas besoin de trop se prendre la tête, t'as besoin de toutes les stats de manière générale, même de la polyvalence là j'en ai 10%, je pourrais monter même à, 10, euh, à 15% etc c'est top euh... ah ouais d'accord donc tu fonces vers l'item level et tu t'en bats les et... <rire> ouais un peu ouais on ah. <rire> enfin, fait un peu les teteux, ouais on va pas se mentir mais euh mais en vrai, il euh, bah, y a toujours euh, cet aspect euh, euh, sim, du coup, euh, qui est important en Pallred. C'est important de faire mmh. de la sim, mmh. euh, parce qu'en en fait, on va faire du euh, stat-weight qui permet de savoir quel stat t'as vraiment besoin et quel stat tu pas besoin. Euh, ouais, bien sûr. Ça, c'est à faire euh, sur chaque, euh, sur chaque... Enfin, à chaque fois que tu changes d'item et de build, euh, faut le faire, c'est un peu chiant. Mais au moins, tu sais ce que t'as besoin et ce que t'as pas besoin à TM. Euh... Carrément, carrément. De toute façon, ça, c'est une bonne recommandation générale pour n'importe quel DPS. Hein. C'est sûr, hein, c'est sûr, mais il y, y a des classes qui ont que deux stats vraiment Ouais, ouais c'est clair c'est ouais. plus, plus at maîtrise uniquement Et mmh. voilà. Mais, euh, voilà Carrément, et en termes de trinkets, trinket, c'est lesquels que tu vas viser en Pardon. Alors trinket, euh, à viser, euh, je suis pas, euh, pas sûr de ce qu'on doit viser, enfin vraiment Parce ouais. que même moi, trinket, j'ai pas... vraiment fait beaucoup de tests de trinket Et je suis convaincu par pas grand chose Je pense que si l'item level dépend enfin fait un peu tout parce que moi j'ai quand même un 226 et un 213 ouais, Du coup le sûr, 226 ouais. Bon le 226 est très fort, c'est un... un qui est très très fort quand même mais, ouais, euh... il est fort Ouais, ouais il est, euh... mais le, euh... le, le top ce serait je pense sur les généraux je crois T'as un trinket Ce trinket là qui se stack en plus Selon les gens qui... Ouais, selon, raid, ouais, quand on y as dans le groupe, la polie. Ouais, ouais c'est ça Et donc je pense que c'est très fort de... en raid si on est plusieurs à l'avoir et que mmh. de base, c'est correct si on l'a en item level assez haut. C'est-à-dire que moi, si je l'ai en mythique, je pense que euh, je n'ai pas trop de problème à le mettre. Même en héroïque, peut-être, hein, à, à faire des tests. Ça marche. Euh, L'appareil quantique, il, il donne vachement bien aussi, non Vu que c'est une classe adverse. C'est oui, ça. Mmh. ça L'appareil quantique aussi, très fort, je pense. Mais euh, comme c'est 3 minutes, le CD, si je me trompe pas. Ouais, ça t'arrange euh, pas forcément, euh, à part ouais, la première prop. Ouais. C'est pas arrangeant du tout, quoi. Sur des fights ouais. très courts, à la limite, pourquoi pas Parce que tu gagnes énormément, on va pas se mentir. Ouais, clair. Mais sinon, non. J'ai regardé euh, euh, ce... le bijou d'Hurlel, le, de... le dernier bijou de Denatrius aussi, ouais, qui là, sera là, meilleur qu'Hurlel. Voilà, ouais. à faire. Parce que bon, Hurlel c'est sur une cible la plus proche et ça peut très vite aller sur quelque chose que tu veux pas. Donc c'est ouais. un peu chiant. Mais, euh, mais voilà, ces deux-là font très bien le taf en raid. Et euh, sur des fights très courts, pareil, tu très très courts ou comme Sludge Pist situationnel. Euh, ou même sur d'autres, hein, le bijou PVP, les l'écusson euh, du Gladiateur. Ouais, c'est bien réussi ça. C'est mm. très fort, c'est très fort. Après c'est une, une minute, mais ce qui est bien c'est que du coup, toutes les minutes tu peux le mettre et tu le récupères pour ton burst. Donc c'est très fort. Carrément, carrément, carrément. Ouais c'est ça. Après euh, là faut, euh, faut aimer le PVP quoi. Là c'est. Bah faut aller le farmer, moi tu vois, il est que 207, c'est pas top top. Donc euh, ouais. c'est un peu chiant. Mais. C'est euh, pour ça. Ouais. Mais ouais, c'est sûr qu'il faut le farmer. Carrément, carrément. Euh, du coup bah on est parti pour aller tester tout ça, enfin un petit build mono. Déjà si tu peux parler un petit peu des talents et commencer à faire à sélectionner un arme mono qu'on voit un petit peu ce que c'était. Yep, ça marche, bah écoute, euh, en mono cible pure, moi ce que j'utilise euh, tout le temps, c'est vraiment verdict virtuel, l'homme de Kourou. Euh, sur la première ligne, euh, la condamnation à mort qui est utilisable vraiment sur des fights très courts, des moments de burst très courts, très importants. Genre Hurlel, de... quoi. Hurlel, ouais. je pense que ça s'utilise parce que moi j'ai vu de toute façon dans les top logs, ceux qui le font, c'est ceux qui le burst le plus vite, quoi. Parce qu'en plus, il y a hein. des phases où on fait rien, donc mm -hmm. euh, forcément le burst est le plus important. Euh, Slut twist, c'est toutes les minutes, donc euh, de bah... manière évidente. Mais du coup, ça se coupe avec ses raffins et rétorsion finale ouais euh, Pour maximiser le burst, hein, toujours. Ouais, ça c'est le build full burst quoi. Quand tu fais euh, ouais, condamnation tu... à mort, vraiment. séraphin, rétribution. Ouais. ça. Quand tu full burst, tu parles là-dessus. Genre tu pars vraiment euh, comme ouais. ça et, euh, et bon ça rajoute des petites touches. Et en gros, tes dégâts ils vont être bas et très très haut. <rire> ah ouais, le moment ça, où où tu, tu fais des opens de port. As, tu... Ensuite, tu repars dans le gouffre. Ouais. <rire> tu es dernier et tu repasses dans les tops. Euh, ouais, c'est le gouffre. C'est ça, c'est vraiment pas pas un build que j'apprécie mais c'est le plus fort sur les court-fights euh... Ouais, yes voilà. carrément Et du coup l'autre build que tu montré Ouais, ouais c'est ça, mais de manière générale en mono Ou même en semaine tyrannique si vraiment monter en clé c'est gênant euh, Vertic vertueux, lame de Kourou euh, Ensuite bah, cette ligne on s'en fiche un peu et euh, même plus, c'est plus la lumière aveuglante et puis après le reste Vous voyez, euh, cavalier ou esprit inflexible si vous êtes en MM+, mais en raid, cavalier je pense. Dessin divin, euh, en raid, soigneur altruiste, c'est mieux, parce que tu peux, as quand même plus besoin de, de temps en temps d'une euh, assist heal, et les modes gloire, tu pas trop envie de les utiliser pour rien. Donc, ouais, en euh, okay. général soigneur altruiste en raid, et en MM+, main de, euh, main de médication. Et en mm -hmm. dernier, courroux sanctifié et euh, rétention finale que sur le build. Un euh, petit peu à la BFR final du coup. Euh ouais un peu, bah après il y a des, y a des euh, lignes quand même qui ont qui ont changé, mais au pré-patch ouais bah c'était quelque mmh. chose comme ça. Enfin quoi qu'au pré-patch c'était rétorsion finale qui était vraiment fort. Euh... Ouais, bah il y les deux, j'avais vu, mais oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Bah voilà, ça c'est le build vraiment purement mono, même si ça, ça fait de la hausse c'est quand même le plus fort. Croisade, vraiment gros point d'interrogation, je sais pas trop ce que ça vaut, enfin ça vaut pas grand chose. C'est très situationnel en fait. Mmh. Très très très très situationnel. Très ok. Et du coup tu peux nous, euh, en termes d'opening, déjà sur du mono, c'est quoi ton open en palerite alors, open. Euh, si on fait un open où j'ai le temps de me préparer, donc si on fait un pool, etc., à deux secondes, quand quand on voit le chiffre 2 de apparaître, je balance ouais. ma zone de ventire. Ouais. Donc je balance ouais. ma zone de ventire. Euh, bon, je vais le faire, je balance ma zone ventire. Je balance ensuite un jugement pour ouais. le déclencher euh, du coup le premier. L'âme de justice, et là je claque les wings au moment où je récupère le, euh, le, le GCD. Comme ça, je balance un marteau de courroux. Ouais. Et ensuite ça enchaîne. Euh, ça enchaîne le marteau de Kourou passe du coup en priorité puisque c'est important d'en avoir le plus possible ouais, avec la lège ouais. augmenter la durée hein. ouais, voilà, ah, ça euh... a lagué ah. oh là ça a lagué non oui, oui c'est pas grave vas-y continue c'est bon. euh, ouais bon bah du coup ensuite en priorité euh, en burst ce sera le marteau de Kourou évidemment ouais. la lame de justice dès qu'elle est up dès qu'elle mmh. est up euh, faut la lancer, parce qu'en fait si on loupe un proc ensuite de l'âme de justice on perd beaucoup de dps vraiment... D'ailleurs bah ça fait le même... les mêmes dégâts en pvp sous zone ventière puisque la zone ventière augmente les dégâts du euh, marteau de courroux de 100% ah, oui. Donc euh, si je balance en pvp par exemple en arène ma zone ventière que je reste dedans que je me burst je balance un courroux à... en crit à 17k Ce qui qu ouais, ouais, ouais, ce qui paraît normal hein, je veux dire Après euh, c'est un demi-spell équilibre hein, donc on va quand même rester calme mais... <rire> mais bon. oui, oui, oui. oui, bah ça vaut pas une pleine lune C'est clair, mais bon Il y être toujours pire <rire> bon, du coup, hein. Je yes. me suis reco normalement tu Oui, yes, c'est bon, jeu bon. Jeu, je vois tout ouais. okay, lame ça, justice, La vraiment. lame de justice Dès qu'elle est up Et ensuite le jugement Les frappes de croisées, euh, faut se dire que c'est pas si important euh, mmh. faut vraiment comprendre Quand la calée euh, Par exemple, imaginons, j'ai euh, 4 points de combo Et j'ai 2 euh, frappes de croisée qui sont up donc on a ouais. tendance à se dire qu'en vrai ça va être mieux d'en mettre une Ouais euh, mais en vrai non parce que si t'en mets une Que là t'as un proc de l'âme de justice Et que t'es ouais. à 5 puissance Bah c'est chiant ouais. en fait C'est ouais, chiant alors que ouais. t'aurais préféré Dépenser ta puissance Alors du coup tu dépenses tes 3 dans un Templar Et euh... C'est ça Ouais Je comprends tes 3 dans un Templar Et ensuite tu balances par exemple T'as le proc de l'âme de justice Boum l'âme de justice Et là si ouais. t'as plus rien Mais normalement t'as le jugement qui est revenu Tu balances un jugement et là, tu es à 3, tu peux te permettre de faire une frappe de croisée. Tu arrives à 4, mm. tu balances t as, t as, t as, ton verdict. Ouais. Donc, tes priorités dépendent de ta puissance sacrée. Du coup, quand tu es à 4 et que tu as juste une frappe de croisée, tu dépenses. Euh, quand tu es, à... es à 3 et que tu n'as qu'une qu frappe de croisée, tu la lances et ensuite tu dépenses. Mm. Euh, pareil, le marteau de Kourou, du coup, quand tu n'es pas sous zone ventire, euh, ça passe. Derrière le jugement en priorité, donc c'est l'âme de, ju euh, de justice, jugement, marteau de courroux, puis, euh, puis la frappe de croisée, s'il y a besoin. Même quand t'as tes ailes, du coup euh, Bah, quand t'as tes. De toute façon, tu... les marteaux de courroux, c'est que quand t'as tes ailes que. Euh... Bah, ou quand la cible est sous X%, non euh, Oui, euh, bah oui, c'est ça, mais sous X%, bah c'est pareil, du coup. Quoique, c'est vrai qu'avec la légendaire, ça euh, stat, mais en général, le, le CD arrive pas toujours en même temps, donc tu t'en sors. Ouais. Mais c'est vrai que tu peux ouais. balancer le marteau de courroux. Euh... Euh... On oh, CD quoi, non, bah non, du coup, c'était quand t'avais pas tes ailes que je disais que euh, marteau de courroux ça passait derrière, oui, on est ah oui, d'accord, parce que t'as ah, oui, dit la zone quand ventir es... c'est pour ça quand que tu tes ailes, c'est prio absolu, même sur le oui, la on, place, est est... on est d'accord, d'accord, euh, je suis okay. embrouillé, mais oui, non, non, okay. bien sûr, mm -hmm. quand t'as tes ailes, euh, c'est évidemment le, la prio parce qu'il faut que t'extends tes ailes au max, ouais, oui, bien, bien sûr, sûr. Ouais. Ouais, évidemment, euh, mais sinon, quand t'arrives sous les 20%, justement, c'est à ce moment là où tu le passes derrière le jugement normalement quoi qu'encore c'est équivalent puisque t'as as quand même un boost avec la avec le parent. donc voilà c'est vrai Carrément, voilà, carrément ok ok bah c'est très clair euh, consécration tu le mets quand du coup consécration euh, c'est vraiment quand t'as plus rien mais genre en mono <rire> c'est en monocib, ça passe derrière tout euh, et quand euh, et quand t'as genre de la duo cible comme altimor etc quand tu as un petit créneau pour le mettre et qui reste par exemple une phrase de croisée ou quoi, mais tu peux mettre ta consécration devant parce que ça fait mine de rien quelques dégâts en plus euh, qui sont vraiment pas négligeables. D'accord. Mais en mode cible, en mode cible, tu peux presque l'oublier. C'est quand t'as, c'est rien à faire. Ah ouais, t'as vraiment rien. T'as fui des ouais. phrases de croisée, t'as tout ah vidé, bah t'as pas de procs. C'est ça. Ça arrive encore parce qu'on n'a pas beaucoup de stats non plus. Ouais, euh, donc sûr. Ça arrive, qu'on ait rien. Mais voilà. Ouais, ça marche. Donc, à part. de le build de burst qui est particulier là. Il faut quand même bien aligner... Tes il, faut le setup, des il faut le setup et faire moment. gaffe. Ouais, bah, ouais. C'est un bon moment de fight. Faut faire attention, parce que si tu rates ça, t'as plus de DPS et tu sers à ouais. rien. Donc, ça ouais C'est bah, le problème des, des classes à burst. Hein, où tu dois tout ouais. aligner sur des gros cooldowns. Euh, faut faire gaffe. Ouais. D'ailleurs, ça je pourrais en faire une petite euh, aparté, puisque c'est mal de bah, un, hein. petit peu, euh, bah, lance. un petit peu particulier. Regarde, je vais le mettre vite fait. Hop, hop, je veux hop. bien. Ouais. Hop, hop, hop. Je vais le mettre dans ma barre. Euh... Hop, hop. Et euh... je crois que c'est bon, j'ai tout Alors, important euh, à faire, du coup, c'est toujours Quand tu euh, la condamnation, il faut toujours que tu balances ton rétorsion finale avant Donc Je vais montrer Donc là, on va faire un fight, euh, imaginons euh, euh, où on est pendant, on doit le récupérer Là, j'ai mes, euh, mes points de combo il faut que tu balances un séraphin avant. Donc c'est 15 secondes euh, le, la durée. Donc on a un peu de temps pour reset up. Ensuite le final recunning ouais, ouais, ouais, ouais. euh, et euh, la condamnation à mort. Donc là j'ai 5 points de combo. C'est ce que je conseille pour commencer à faire euh, le, le, le burst. Sauf qu'à l'open tu peux pas. Hein. À l'open c'est jugement l'âme de justice. Séraphin. Ensuite on balance le final recunning. Euh, l'âme de ju euh, traîner de cendre et la condamnation à mort. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un peu de encore... Euh, je pense un peu à, à gratter là-dessus pour essayer de faire mieux. Mais je pense que c'est, ça, ça doit ressembler à ça. Donc là, on va faire Séraphin. On repasse au-dessus des trois. On met le funnel reconing. On met l'exécution euh, sentence. Et ensuite, on balance tout ce qu'on a de manière à ce que ce soit le plus bref possible. Parce que là, c'est déjà fini le burst. Là, on a fait. C'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Ouais, ouais, ouais, clairement, ouais. ça va très très vite. Hein. Ouais, là, c est, c est, si tu rates ce moment, c'est hyper important. Donc, pour résumer, pour résumer, il faut lancer son Séraphin avec le plus de points de combo possible. Le, euh, ensuite, le, la rétorsion finale et euh, la condamnation à mort. Donc, c'est important de, si tu veux mettre la rétorsion finale, il faut que tu aies toujours 3 points de combo. Parce qu'ensuite, il faut enchaîner avec la, la condamnation à mort. On ne peut pas perdre de temps. Hum, mmh, mmh, mmh. Et voilà, et ensuite. Tu, tu, coups, tu peux coups. le refaire quand t'as tout décédé avec tout, genre le pouvoir ventir, les ailes et compagnie Ouais, au start, tu veux dire en, en pool Ou bah, pire, tu te mets à 5 et tu le fais après, ce sera plus tranquille, ouais, je pense, pour bien marche. voir. Ouais, parce je... que c'est pas un truc que t'as forcément envie de balancer. Ouais, tu vois, c'est un truc où c'est pas grave, je pense, que tu perds un petit peu de temps à setup. Ah bah. Ou pour par exemple tu vois tu prépares une phase de fange point, tu prépares un pilier par exemple tu vois ce que je veux dire C'est exactement ça, franche point, moi je prépare, je suis à 5 points de combo, je suis prêt, je balance le fin le final reconnique quand ça touche, etc euh, Ouais c'est On ouais. tout ensuite quoi est pas, On n'est pas pressé avec ce build parce que c'est, en fait c'est 12 secondes donc t'es vraiment loin d'être pressé <rire> C'est ça le truc Ouais carrément carrément Donc tu peux même lancer tes wings au pool pour, ga pour, pour, euh, pour euh, gagner euh, toute la PL, pour avoir toute la BL, <rire> la BL et euh, ensuite tu balances une fois que tu es bien setup. Donc euh, bah, ça part. Du coup on se met à 5 points de combo. Hop on met lavant On va la mettre sur une. On balance les wings. On met le, euh, le séraphin. Hop on se met au max. Final reckoning. Condamnation. Et on balance. Alors là c'est aussi important de penser que euh, la rotation.. Euh, ne prime pas vraiment sur ce moment là, là. Parce que euh, Parce que il faut faire des dégâts euh, Sur la, la condamnation ouais, Il faut imaginons, rentrer les dégâts sur cette frame hein. ouais. C'est ça, c'est que Imaginons que tu as eu un proc de l'âme de justice Mais il reste, une de... Enfin, il reste une seconde et demie Avant la fin de la condamnation Et mm. tu peux envoyer un verdict, tu envoies ton verdict hein. Bien non, sûr. Tu ne cherches ouais. pas à envoyer ta ouais. lame de justice ouais. Ça c'est Ça il faut faire un peu de poteau et un peu mmh. de fight reel pour l'avoir en tête en vrai de vrai moi j'ai fait pour le swiss j'ai fait je crois 4, 4 heures de poteau pour, pour comprendre comment ça marchait exactement bien sûr ouais ben bah, je suis d'accord avec toi je, je trouve que ce build est plus compliqué à comprendre et bien maîtriser pour réussir à bien aligner ouais. euh, que le build de base parce qu'il est un peu moins intuitif un peu moins basé sur la rotation sur l'optime c'est un peu plus tu vas setup, quoi et du coup il faut apprendre et maîtriser ton setup quoi Ouais, exactement. Mais de base en raid, important de connaître ses fights parce qu'en fait tout réside sur le burst, même quand c'est pas ce build-là. Mm. Bah, tu dois connaître ton fight pour quand tu balances les euh, les, euh, les bursts, pareil pour la BL si tu sais qu'elle arrive bientôt, même si tu dois garder 30 secondes tes, tes, euh, tes wings, bah tu vas les garder, ça fait un peu mal, on va pas se mentir. Mais il faut le garder. Mais euh, c'est tellement value le bu le burst de Hats ouais. que ouais. c'est ça, toujours euh, toujours j'avais cru comprendre que c'était important pour Paladaret, je sais pas pourquoi, mais. Ouais, euh. Voilà, y'a y a des référents BL dans les guillemets. Référents... <rire> Quand t'es Red, t'as mis quoi Bon, pour, une... pour la petite histoire, pas ouf, arrête pas de, de crier euh, BL BL BL <rire> Oh, crier, <rire> il a dit crier <rire> Bon, y'a. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais pas tant que ça, je crois. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, yeah, ça marche. Et du coup, euh, le multi et pour le multi, donc euh, changement de talent, hop, on va prendre euh, le zèle. Le zèle qui, euh, qui est le plus fort de normal de, de loin, c'est normal parce qu'on met pas beaucoup de verdicts. Euh, puissance empyréenne, ensuite en, en second. Il euh, okay. Faut savoir que euh, sur cette ligne, en vrai, l'âme de Kourou et puissance empyréenne, les deux en mono et multi s'en sortent très bien. Donc euh, c'est pas dramatique, c'est à dire que si on prend un fight full mono mais que de temps en temps. Enfin euh, ponctuellement, mais quand même assez souvent dans le fight, il y a un peu d'AoE, la puissance Pyrenne peut passer devant. Enfin, Genre puissance... euh, Lady Inerva par, exemple euh, ouais, Inerva par exemple Ouais, Inerva par exemple, tu peux prendre euh, de la puissance Empyreienne. Je teste les deux encore, Je suis pas comme on n'a pas fait beaucoup de semaines, mais euh, je, je pense que puissance Empyreienne, justement, ça peut être très fort. Surtout mm -hmm. qu'il y a un moment où on attend nos CD pour, et là tu balances plein de tempêtes et tu montes ton, C... ton DPS ici, en fait. Donc, carrément, es... carrément je suis là quand même. C'est ça, et puis en plus, euh... ouais, voilà, non, c'est ça. Mais il mmh. faut savoir que du coup, quand tu joues à puissance empyréenne, l'importance de tes frappes de croisée est un peu supérieure. Du coup, ouais, il faut, euh... faut la considérer un peu plus parce que c'est ce qui fait que tu peux avoir des procs. Donc là, Attention. faut pas hésiter à les balancer. Ouais, ok. Voilà, ensuite, euh, bah pareil, dessin divin, soigneur altruiste en raid, 100 en plus, main de médication, cours mmh. sanctifié, Et voilà, c'est toujours, euh... ce sera ça en multisible. Ça marche. Et après, la légendaire, évidemment, la bonne, sur euh, la tempête. Sur la tempête, yes. Et du coup, c'est quoi ta, ta rota, ta rota mono cible bah, La rotation euh, multi cible du coup, ouais, euh, bah ce sera... Euh, franchement, ce sera pareil. C'est pareil sauf que tu mets les tempêtes ouais, divines. Ce que... <rire> <rire> voilà, <rire> ce sera pareil sauf que, sauf que la consécration, par exemple, sur ces mobs-là, bah, il faut que je la mette souvent, faut y penser. faut ouais, vraiment euh, qu'elle soit lancée ouais. parce que bah, rien sans burst on va voir quand même que ça, ça fait un DPS constant assez assez OK, hein. on est à plus de 600, euh, 620. Ouais, ça va, ça va. Bah, c'est pour un spell que tu mets une fois toutes les X secondes quoi. Oui, bien et, sûr. Et euh, que tu essayes ouais. de refresh quand tu peux, évidemment. Mais ouais. euh, voilà, c'est pareil. Sauf que voilà la consécration a, a, a, a vraiment pas oublié et à mettre euh, dans sa rotation. Quand, par exemple, on a euh, des frappes de croisée bah mettez une, une petite consécration avant, ça prend un GCD, c'est un peu chiant, mais ça fera le taf, ça fera le taf, donc... Euh... Donc la consécration va plus en priorité, on va plutôt aller chercher la tempête divine, enfin, on va évidemment chercher la tempête divine à la place du Templar, et le reste, bah ça va être grosso modo la même histoire, donc pareil, hein, j'imagine, tu balances dans l'idée... Euh... Ouais. Ta zone 20 aussi si tu veux faire un gros ouais, pull tu mets ça, tes ailes C'est euh... 4 minutes de CD donc dans, dans, le, dans le truc évidemment dès qu'elle est up faut que ce soit sous Wings hein. euh, C'est important qu'elle soit sous Wings la, la ventire donc il faut ouais. mais comme ça match bien normalement il n'y a pas trop de problème à ce que ça arrive euh, Mais euh, clairement euh, Bah il faut la mettre en CD, hein. enfin, en CD euh, Tu peux mmh. pas te permettre de garder un CD de 4 minutes Je pense que ça, ça paraît ça tombe un peu sous le sens et puis voilà, après tout ce qui est trinket etc, faut pas obliger de les activer, hein, même en AOE, hein, ça coûte rien, en mono cible encore plus, ouais. faut vraiment limite d'avoir un wikora, moi j'ai mis du temps à m'y habituer mais avoir un petit wikora concret pour un bijou, pourquoi pas, euh, je sais qu'il y en a de la guild qui le font donc euh, Ouais, clairement, ah, j'allais dire justement, j'allais y venir parce que du coup, c'est euh, un peu la partie après les huit coras. Mais euh, pour moi, c'est vraiment important hein, de à, à moins d'être une grosse grosse star sur le jeu de, de jouer avec des huit cora pour avoir les informations euh, de façon claire, visible, euh, accessible à l'écran. Là, je vois que tu en as un bon, il est visible hein, au milieu de l'écran qui t'indique ouais, euh, bah, je... quand reviennent tes sorts principaux. En gros, hein, euh, ouais. euh, c'est un que tu as. Qui vient de ouais, qui, celui-là J'ai pris de chez Luxtos, du coup. Luxtos, euh, d'accord, c'est du Luxtos, ouais, ouais, bah bah ça marche. Bon, c'est Wikora. Wikora, je les trouve vraiment vraiment cool. Euh, je les prends sur tous mes persos, sur tous les, euh, tous les différents SP. Donc euh, vraiment, ouais, je... moi je conseille, parce que c'est vraiment clair, lisible. Tu as toutes les informations qu'il faut. Que ce soit pour la bulle, que ce soit... Euh... Par exemple, si la bulle, tu la claques. Bah là, je ne suis, suis pas vraiment en combat, donc ça ne marque pas. Mais normalement, tu as un CD de bulle. Bah, là, tu as le CD déjà. Ouais, il affiche, euh... Et, en... ouais. Et ensuite, tu as un CD euh, qui s'affiche en bas. Franchement, c'est un... hyper intéressant d'avoir ce euh, mm -hmm. Et je pense que c'est assez mandatory. Carrément, carrément, Ouais, ouais, ne serait-ce que pour traquer tes procs, euh, traquer quand on revient quoi, euh, bah pour faire la bonne prio en fait, hein, simplement. Ouais, hein. c'est ça. Moi, je le regarde plus trop, honnêtement. Mais tu vois, avoir le truc qui brille en plein milieu de l'écran, ou quand euh, t'as vraiment euh, es un peu perdu dans la, dans ouais. la rota, tu vois, peut-être, imaginons, bah tu peux regarder là. Mais en fait, l'avoir au milieu de l'écran, ça permet de pas regarder en bas tes sorts et donc regarder ce qui se passe à l'écran, en fait. Carrément. Ouais je suis d'accord avec toi. Ouais, Après c'est aussi ça, c'est que t'en as fait des heures et des heures du paladin. Donc euh, évidemment euh, tu vois as, tu l'as dans la tête plus ou moins comment ça fonctionne euh, Mais euh, c'est vrai que quand tu as un peu moins d'expérience Ça être quand même vraiment bien de voir tout au milieu quoi. Ouais, bah ouais c'est ça en fait C'est que de toute façon t'en as besoin pour débuter pendant longtemps Et puis même en vrai, même moi je l'utilise quand même euh... enfin, mm -hmm. voilà, Je l'utilise quand même, hein, on va pas se mentir mais voilà. Carrément, tu utilises d'autres flicoraques ça ou pas euh, spécifique au paladin euh, non, j'utilise moi euh, très très peu de, euh, de wikora Je suis pas un fan euh, de wikora en vrai de vrai euh, Parce que bah, ça, moi ça me fait pas, ça me fait pas triper d'avoir tout sur l'écran Mais en même temps en on, on le reste C'est assez basique quand même le gameplay on va pas se mentir euh, mm -hmm. Bah t'as pas besoin de 1000 wikora pour t'en sortir T'as juste besoin euh, de tes doigts mm -hmm. et d'un wikora euh, principal euh, Je sais qu'il y a un... pour les vraiment débutants c'est un wikora oui qui s'appelle Ekili C'est un addon ouais. Ah c'est un addon Ok ouais. eh bah, Mais, bon, bon, mais, mais c'est un si continu. Hein. <rire> euh, ça marche aussi pour... parce que c'est un peu spécifique à toutes les classes mais ça marche aussi mm. Vous pouvez vous en sortir, il vous, escri... il vous expliquera correctement comment faire la rota En fait c'est quelque chose qui apparaît ici Et euh, t'as les sorts dans l'ordre dans lequel tu dois le taper Après c'est pour un cas, sachant qu'en plus on a des procs, que ça dépend de pas mal de choses ça va vous perturber à la longue quand vous aurez en main la classe donc ça c'est vraiment pour débuter et comprendre les priorités mmh, mmh, mmh. et les avoir en tête etc mmh. mais ouais carrément c'est ça bah après évidemment quand il y a un proc bah ça repasse devant donc l'ordre change mais c'est vrai que pour se prendre la classe en main c'est pas déconnant après comme tu dis Palerette, en plus avec les, comme as expliqué les rotations au final je, je pense elles sont assez, c'est une classe qui a un gameplay assez clair et explicite ouais. tu vois c'est pas c'est pas un truc où tu vas trop te casser la tête à chercher des trucs de partout. C'est que tu construis ta puissance sacrée, tu la dépenses. Si t'es en mono, tu la dépenses en Templar, Sinon, tu la dépenses en, Verd en verdict du Tem Enfin, en tempête divine, pardon. Et le reste du temps, c'est une prio sur tes sorts qui est même limite basée sur la cooldown de tes sorts. Tu vois ce que je veux dire Genre, au final, euh, généralement, le sort que t'as envie de mettre en premier, c'est le sort qui a le cooldown le plus long. Ensuite, machin. Enfin, Tu vois, genre les frappes ouais. croisées euh, qui sont moins intéressantes, etc. Tu vois ça, après tout ça c'est la micro-optique. Plus tu seras rapide dans l'exécution de tes priorités euh, et dans la dans la façon dont tu fais, plus tu pourras mettre de frappes de croisée et du coup plus tu gagneras de DPS, mine de rien en fait. Ce mm -hmm. faut, faut juste, sera juste de l'habitude. Et il euh, faut juste comprendre la priorité au start, puis après c'est intuitif en fait. Il n'y a rien de... Ouais. Top top, t'as des macros que tu utilises ou pas Ouais, euh, pas mal de macros. Il euh, y en a encore plus en PvP euh, de toute manière. Bon, ça c'est... Euh... Ça c'est pas les macros que je veux, les macros là. Donc là il y a pas mal de macros. Euh, la, les macros Burst de toute manière, euh, c'est quand on a un bijou. Euh, c'est hyper important mmh, de mmh, mettre mmh. un macro avec ton tout le type, donc qui montrera le CD euh, de ton euh, de ton sort, mmh. le le courroux. Du coup, et l'écusson, le, par exemple, moi j'utilise l'écusson de temps en temps, donc l'écusson il est dans ma macro, parce qu'il faut que ça se lance en même temps, c'est important. Après, faut pas oublier que comme l'écusson il a qu'une minute, faut le mettre dans sa barre pour le voir quand il est re pour le relancer une fois entre temps, oui, c'est oui. important. Oui. Mais voilà, important dans, ta, dans les macro-bursts avec les bijoux à, à use qui, se, qui sont de la, puis, enfin, du, de la force brute ou du crit ou voilà, tout ce que vous avez... Ouais, c'est clair, même un racial orc, tout ce que tu veux ça va là-dedans voilà Voilà. C'est ça mm -hmm. Mais bon, après si t'es hors 2 je te parle pas trop Mais euh... Mais voilà quoi <rire> euh... Reste souple <rire> <rire> Ensuite on a quoi On a la... On a la bénée Alors moi je l'ai pas de cette manière là la bénée Parce que euh... je me suis fait avoir plein de fois Ça c'est pour du pvp Mais sinon on peut faire une macro comme pour la... La, mm -hmm. la... la bénée de sacri euh... Ou la bénée de prot C'est euh... un mouse over ouais, C'est euh... vraiment le mouse over ouais. Le classique dans ton groupe tu l'as mm -mm. pour pouvoir ne pas avoir à cliquer dessus mm -mm. mettre le truc repartir sur ta cible tu mets ta souris juste dessus tu mm -mm. cliques et ça part donc euh, voilà je tout le type stop casting et ensuite ça balance le cast mouse over benet prod ouais t'as raison c'est vrai que c'est super important cette partie là de bah, en paladin tu peux mettre la libre, la pro, la sacre sur tes potes et les mots de gloire aussi d'ailleurs il faut, faut que ce soit smooth tu vois faut pas que tu perdes sur ta cible principale en le faisant quoi Ouais, exactement, c'est ça, c'est qu'il faut que. Enfin, faut, c'est toujours de la micro-opti, on, on va pas se mentir. Mais après, tu te perds, parce que tu cliques, tu regardes sur le côté, tu regardes plus le fight, tu prends un cliff, tu meurs, tu pleures. C'est chiant. Vois, ouais, c'est clair, bien sûr. Ouais. Donc voilà, ça c'est. ça c'est. Donc euh, cette macro-là avec la bonne, c'est pareil pour la Bene de Sacri. Du coup, la sacrifice, c'est pareil. Euh, ensuite, on a pour le shield, euh, c'est un peu particulier, mais c'est un stop casting, etc. C'est pour être sûr que si t'es en cast ou quoi. Euh, que ton shield y parte. Euh, ah, il parte. ton shield il puisse. T'sais, quand tu cliques dessus, il mm. faut que ça parte. Euh, ouais, ouais. Donc, une petite macro, stop cast ou quoi que ce soit dessus. Euh, pareil, euh, important, je pense. Même, j'en suis certain. Euh, pareil pour la purification, euh, mouse over. Ouais. Voilà, classique. Euh, mouse over pour l'éclair lumineux, mm -hmm. parce que ça, ça paye pas de mine en vrai d'aider quelqu'un et euh, d'avoir le mouse over. Ouais. Ouais. Un peu des mains. Même, ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. même chose <rire> on va refaire pareil mais c'est ah vrai que c'est une classe qui a qui a... on n'a pas fait une partie de là dessus d'ailleurs je devrais rajouter en fait t'as un utilitaire de ouais. malade de groupe en palerette quoi ouais bah t'en as récupéré on va pas se mentir jusque là c'est ce qui euh, était chiant la saison dernière quand je faisais du push à même plus c'est qu'on n'avait pas d'utilitaire spécialement très... enfin, sans la sacrée bah l'utilitaire il est réduit quand même donc euh... mais maintenant on en a pas mal euh... Bah en plus maintenant les mots de gloire ils sont vénères, hein. <rire> c'est quand tu prends ah le ouais talent. bah ouais C'est ouais. ça, c'est que moi je joue avec un DK quand il a plus rien et que je peux lui balancer un 30k ça ah Ouais c'est sympa, sympa quand même hein. hein. ah, c'est clair, mais en fait tu ressens un gros sens tu, tu sais que c'est pas le healer Tu te dis ah, même là Bah oui pas bah il que dans que là. en, en, en M&M plus, je mets des mots de gloire sur tout le monde dans les phases difficiles Et tu sais ça met full vie euh, quand c'est pas le tank ouais. Et ils disent merci l'impôt, parce que c'est vraiment comme une impôt, no joke. Bah ouais, c'est clair ouais. Tu t'en rends même pas compte que c'est pas une impôt et donc, euh, donc, voilà, ouais. Mm -hmm. Pareil pour, le, du coup, le mode gloire, hein, le mode de gloire, mouse over, mm -hmm. c'est important. En fait, ouais. tu mets tout, quoi. Tu mets sacré, lib, euh, prot, euh, éclair lumineux. Tout ce qui est utilitaire, tout hein, qui est utilitaire tout. et tout ouais, ce qui ouais. peut toucher quelqu'un d'autre que toi, mouse over. Ouais. Et ça, c'est super important. C'est vraiment important de le mettre. Et, et du coup, ouais, ça, c'est tout l'utilitaire que t'as au niveau de tes potes. En termes d'utilitaire, euh, plus contrôle, as le marteau de justice, t'as le kick... Euh, marteau de justice, euh, kick, euh, et ensuite on a euh, la lumière aveuglante Ah oui c'est vrai, un... t'as aussi la lumière aveuglante ouais. Ouais. ouais, lumière aveuglante Ou bien point de la justice hein, qui réduit à chaque fois que tu utilises de la puissance sacrée euh, mm -hmm. le, le recharge de marteau Mais euh, la lumière aveuglante C'est euh, le mieux pour du mythique plus Parce que tu peux refaire un casse de un de zone mm. euh, C'est quand même pas déconnant Pareil pour de l'arène, si tu peux blind un mec au loin Et te barrer ou quoi, etc Ça peut le faire, même si moi je... Je t'entends, ça préfère le point de la justice. Mmh. Ça, ça dépend. Mais ouais, voilà, ça, euh... ça va dépendre des matchs et des compos, mais ouais, ouais clairement. Voilà. Euh... Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ça marche. Et sinon, les auras, euh, rapidement, juste les auras, les ah, oui, ouais. de manière générale. Quand t'as pas de pal euh, quand t'as un H-Pal avec toi, tu lui laisses l'aura de dévotion. Parce que si c'est pour la <rire> maîtrise des auras, la les des ouais. auras, il faut qu'il l'ait, tu vois. Et... Donc voilà. Euh, et sinon, bah, ça, c'est vraiment euh, Rat de croisé pour aller plus vite en monture, on s'en fout. Et l'aura de vindicte qui vous permettra. Si votre groupe est un peu faible là, comme avec moi, Naxi meurt beaucoup, donc... Euh, ouais, là, ouais, bah, c'est juste pour que tu pars, ça, en fait, à la base, En mais Ouais, c'est exactement ça, mais j'ai des bons potes, c'est cool. Et <rire> du coup, euh, du coup, l'aura de Vindict, qui fait qu'à chaque fois que tu as quelqu'un qui meurt à euh, 40... autour de 40 mètres, on gagne un courroux Vengeur pendant 12 secondes. 12 secondes, ça me paraît énorme. C'est énorme. Ça me paraît énorme. Ouais. Non, mais en vrai, c'est... 12 secondes oh, ça me paraît énorme. Mais ça doit pas se... Re... ça doit se... Re... ça se stack pas, ça se re-refresh, par contre, quand il y a plusieurs, ouais. plusieurs morts. Parce que t'as pas un courroux pendant autant de temps, ça c'est sûr Ou bien j'ai des doutes, mais voilà Ça permet de, quand t'as un cheval en raid, etc, ou même en MM+, même d'avoir des, des ailes si ça se passe mal Et quand même d'envoyer pas mal de, de steaks pour justement, à des moments où c'est un peu plus faible Donc, bah compenser justement ces morts dans le groupe, ouais c'est clair ouais. C'est vraiment vraiment vraiment cool, et l'aura de concentration Ça, les durées d'effet d'interruption et de silence, ça en raid on ah, en utilise raid, beaucoup moins hein, Et en raid, mmh. on s'en un peu. Ouais, clairement. Donc voilà, petit... Euh, fin d'imparter sur les auras, sur les c'était cool. Yes, t'as et... ah, raison, c'est bien de faire un petit peu les auras, d'autant plus que bah, c'est un nouveau système, enfin depuis euh, le pré-patch et depuis Shadowlands vu qu'avant, c'était des passifs qui étaient intégrés, maintenant, des, ce sont oh, des auras. Ouais. Euh... On les avait avant, mais on les a récupérés, du coup. Mais, euh... Ouais. Voilà. Yes, ça marche. Bah écoute, parfait, euh, parfait, parfait. T'as un, un dernier truc qui te vient à l'esprit que t'as envie d'ajouter, ou on est bon là-dessus euh, jouer c'est tout. <rire> c'est une classe que tu recommandes, c'est une classe que tu joues massivement et qu'on ouais. te recommande. Bah, je recommande parce qu'en plus c'est simple, donc euh, mine de rien, si vrai. tu commences, c'est cool, hein. cool en du ouais. dégâts, ça envoie des gros dégâts. Ça met des gros tu, chiffres. Tu brilles dans ouais. le kiki, voilà, tu brilles dans le kiki quand même à des moments, ça fait quand même plaisir à l'ego <rire> Ouais, c'est clair. Hein. Mais... C'est vrai que c'est marrant aussi. Hein. Ouais c'est joli puis tu peux tu quand même les wings etc C'est quand même tu vois tu brilles t'es tout joli là. Ouais, euh... non, ça fait tu es non mais voilà mm. Yes bah ben, merci beaucoup en tout cas Pas ouf hein. Et bien de rien Et du coup toi qui regardes la vidéo hésite pas en tout cas à me dire Qu'est-ce que t'en as pensé Si t'as des questions évidemment hésite pas non plus à les poser là Ou sur le discord dans la section Paladin Je te souhaite une excellente journée Prends bien soin de toi et on se retrouve très vite